« Respect à vos chèques, Bangura, comment vas-tu »« Bonsoir. Euh, »« Partagez, je vais répondre au comédien Morikode, qui pense qu'il est malin, il n'est pas intelligent. Euh, »« Parce que je remercie de passage aux uns et aux autres qui m'ont donné raison par rapport aux, aux investissements, au financement dans notre pays. »« Moussa Kourouma, respect à toi. »« Mais je pense que lorsque les gens ont écouté... Le fanfaron en ils ont compris que, comme a dit en bas même de l'entretien que Charles a, a eu avec les journalistes, ils ont écrit mon nom en bas, j'ai été tagué, on dit Benito avait raison, il n'y aura pas de financement dans ce pays. Donc j'ai raison, moi je vous ai dit, mais vous avez entendu Charles Wright par rapport au, eh, au procès du 28 septembre. Voilà, ils ont précipité ce procès. L'objectif était de récupérer de l'argent avec la communauté internationale. Comme la communauté internationale est, la communauté internationale est au courant et a compris qu'il n'y a pas une transparence par rapport à, cette, à ces procès, voilà. Donc euh, jusqu'à lui-même, il l'a dit. Vous l'avez entendu. Voilà. Les, les puissants, les investisseurs n'ont pas donné de l'argent. En tout cas, tous ceux qui ont promis de les aider par rapport au financement du procès du 28 septembre 0. Jusque-là, ils n'ont rien eu. Lui, il dit que c'est l'argent du Fonds de Développement. Voilà. Que c'est l'argent du Fonds de Développement. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'argent. Quel est argent du Fonds de Développement Donc, partagez. Nous allons partager cette nouvelle ensemble. Une nouvelle extrêmement grave. Voilà. Je vais attirer l'attention des uns et des autres par rapport aux forces spéciales qui sont à Kalea. Voilà, j'ai eu à causer avec deux petits de, de Kalea. Donc euh, voilà ce que Mori Kondé veut parce que Mori Kondé est venu parler de 600 millions. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale par rapport aux 600 millions de dollars par rapport euh, aux élections. C'est du centage. J'ai déjà fait un direct dessus. Voilà, il veut il veut il veut un centage. Voilà, et là je respect à toi, il veut un chantage, il veut arnaquer la communauté internationale. Il veut, dit, il veut profiter, voilà. C'est, ils il, il veulent avoir une source d'argent. De, de, Donc, la communauté internationale n'est pas bête. Ce que Moria a oublié quelque part, cette communauté internationale venait juste d'assister de, de, de, la Guinée. Venait juste, certains ont participé à l'élection présidentielle en Guinée, toutes les élections dans ce pays-là. Donc, qu'est-ce que Mori fait? Moi, il pense qu'il est intelligent. Quand je vous dis qu'ils sont, sont bêtes, ils ne sont pas intelligents, vous allez comprendre ça, à travers cette information. Voilà. Vous allez comprendre qu'il est extrêmement bête. Ils ne sont pas intelligents. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas intelligents, voilà. Personne n'est contre eux. Le problème, c'est qu'il ne veut pas faire le sérieux. Voilà, il ne veut pas faire du sérieux. Il ne veut pas rendre le pouvoir. Il veut créer le chaos. C'est-à-dire veut créer l'impossible afin de rester longtemps. C'est-à-dire qu'ils veulent trouver tout le chemin pour dire voilà pourquoi on ne peut pas aller aux élections. Voilà pourquoi il ne doit pas y avoir d'élection. Vous savez, Elias Baham vous savez que notre pays vient de sortir d'une élection en 2020-là. Une élection qui a été organisée par les fonds propres de la Guinée. Le ProSaf Fakonde. Même ceux qui ne l'aiment pas là ont dit « oui, c'est une première ». Même ses amis chefs d'État de la sous-région l'ont félicité par rapport au financement d'une élection. Ne voulant pas de foutaise, de manquements de respect, étant donné que certains l'ont fait des propositions d'aide, de financement par rapport à l'élection de 2020, les gens parlaient de troisième mandat, même comme la France n'osait pas parler de ça. Alassane Ouattara était en train de faire son troisième mandat. Là, on s'est dit à financer l'élection du troisième mandat en Côte d'Ivoire. Bon. On sait que la France avait financé. Chez nous, le poste a connu sous des fonds propres. Des fonds propres, des fonds. Parce qu'il y avait suffisamment d'argent avec lui. Il y avait suffisamment d'argent. Quelqu'un qui a pu réserver le salaire de 11 mois à la Banque centrale. Quelqu'un qui a pu par ses propres fonds, financer les collectivités locales. Et lui-même en personne, il s'est levé, il a financé une élection. Personne l'a aidé. Il a acheté les kits. Tout a été dépensé sous fonds propres de la Guinée. Ça, c'est le professeur Fakonde. Ça, c'est son gouvernement. Vous savez, maintenant, là nous avons des porte-parole. Nous avons les personnes qui sont en train de faire des campagnes pour nous, c'est-à-dire les membres du CNRV et même certains individus qui ont longtemps insulté le professeur à Et même nous, voilà. Voilà ce qui s'est passé hier. de l'administration du territoire, a demandé de l'aide auprès de Mamadi Doumbouya en personne. Étant donné que les fonctionnaires, vous savez, quand ils font les trucs-là, ils n'associent pas les travailleurs du département. C'est lorsque lorsqu'il y a des scandales ou il y a des problèmes, les gens, les gens, les gens sont mis au courant. C'est comme ce qui s'est passé à la RTG avec le plateau de la RTG. La dame a monté son projet, elle l'a soumis à Amara et à, à Djibadjakité. Ils l'ont aidé, l'argent a été que c'est 14 milliards. Vous connaissez la suite Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Mori aussi veut récupérer, vous savez, après l'élection présidentielle, tous les kits, toutes les urnes ont été gardées dans tous les camps militaires. Vous partez au camp militaire de Corée il y a les urnes là-bas. Tout ce qui a été envoyé pour les élections sont dans tous les camps de la République. À Mamumba, à, à, à, à Kundaraba, Telemideba, Ksigirimba l'ABEBA, toutes les urnes, tout ce qui avait été utilisé pour l'élection, c'est tout dans les camps militaires. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale, ça c'était hier. Oh, oh. Eux là, ils font comprendre que les 600 millions sont beaucoup. Selon l'évaluation de la communauté internationale, il faut 85 millions de dollars pour organiser les élections dans notre pays. Regardez l'écart entre 600 millions et 85 millions de dollars. Maintenant, dans le rapport, dans le cas de la communauté étrangère, ils ont fait cas aux urnes. Vous savez, lorsque les gens disaient, <rire> merci, mon frère, de Sam Moussa, Mamsa Lorsque certains disaient, j'ai dit, écoutez-moi très bien, des médias étrangers, les vrais médias, j'ai dit bien, les médias étrangers disaient devant le monde entier, la Guinée pouvait organiser les élections en six mois. Juste après le coup d'État-là, on avait besoin de six mois pour remettre le pouvoir à un civil. L'individu, le salaud, le légionnaire, lui, il dit non, on doit recenser, on doit reprendre ceci, cela. Ils ont fait un programme de six ans. On dit non, il faut couper. Ils pensaient prendre les gens en 2, 4, 6. Aujourd'hui, leur plan initial qui est un plan pour eux, ils sont, quand je dis qu'ils sont bêtes là, je ne suis pas en train de les insulter ils ne sont pas intelligents. Maintenant, qu'est-ce que Mori veut faire Mori, Mori de l'administration du territoire. Dumbuya lui a donné, Dumbuya a mis à sa disposition tous les éléments des forces spéciales de Kalea. Tous les militaires qui sont à Kalea, demandez à tous les habitants de forêts Kalea, demandez-leur Ils ont demandé aux éléments des forces spéciales. De prendre des camions. Ils ont mis des camions militaires à leur disposition. D'aller ramasser tout, toutes les urnes. En tout cas, tout ce qui, est, tout ce qui a été utilisé pour l'élection présidentielle de 2020, là. D'aller ramasser dans tous les camps militaires et envoyer. Vous savez où À Forécaria. Et pourquoi Le petit me dit l'ordre a été donné d'incidérer. C'est-à-dire de, de, de mettre ça dans un magasin. Provoquer un accident, on dit non, l'ensemble le, a pris feu. Mori, viens me dire le contraire. Mori de l'administration du territoire, petit Mori, viens dire le contraire. Je suis tout le temps en avant sur vous. Ton plan là, voilà ton plan, ça ne marchera pas. Tu peux brûler, oui, vous avez la chance de brûler parce que vous avez la Limex, vous avez les hangars. C'est le camp des de, de forces spéciales. Mais je le dis devant tout le monde, lorsque les gens vont entendre que les urnes et autres là ont pris feu à Kalea, à Ouya, aucune urne n'a pris feu. Vous avez mis le feu pour dire qu'il n'y a pas d'urne. Tout a, tout a brûlé pour, parce que la communauté internationale est en train de faire cas. Parce que selon les rapports de l'administration du territoire sortant, les urnes là sont en bon état. Tous les rapports, même ceux qui étaient venus pour assister aux élections là, on dit que tous les kits, toutes les urnes là, peuvent servir à une autre élection. Tellement que vous êtes malhonnêtes, vous ne voulez pas rendre la paix, vous ne voulez pas remettre le pouvoir à un civil. Vous regardez comment vous abattez froidement les enfants déjà. Le monde entier demain j'y viendrai insulter l'Union africaine, insulter la CEDIAO, insulter eh, eh, les Nations Unies. Comment est-ce que nous avons vu des jeunes militaires dans la rue en train de tirer à bout portant Le monde entier a vu ça. Allez-y voir les vidéos. Les vidéos sont là-bas. Tirer à bout portant ce sont, Je vous ai dit à l'avance que ce sont les militaires qui vont mettre à la place des policiers. Et le monde entier a vu. Le monde entier a vu, c'était des militaires qui sont, étaient en train de tirer comme ça à bout portant. Les militaires, hein? ce n'est pas des policiers qu'ils ont pas les policiers, qu'ils ont pas les gendarmes. C'était des militaires. C'était des militaires. À part même le gars là. Le gars des forces spéciales. Laissez le gars là. Il y avait beaucoup de militaires qui étaient en train de tirer. Donc, chers frères et sœurs, je le répète encore une fois, allez, après aller vérifier derrière Benito, Vous allez voir des camions militaires. Les camions militaires. En convoi vers Conakry et aller à Forikaria pour aller déposer toutes les urnes de la Guinée là. Les urnes qui ont servi à Beyla, Yomu, Zerekore, Masanta, Kerouani Kisidougou, Gegedou, eh, Farana, Kerou, eh, comment on appelle ça, Kankan, Sigiri, Dingrai, Mamou, eh, Labé, Lelouma, eh, Gawal, Telemile, eh, Koya, Boke, eh, Fria, Conakry. Toutes les urnes là, seront réunies dans le camp de Kalea. Ils vont provoquer un incident. Et toutes les urnes prendront feu. Diront ils diront qu'ils n'ont plus de... Dé Donc, voilà comment les gens là veulent chercher une porte d'entrée pour pouvoir convaincre la communauté internationale qu'eux aussi, doivent rehausser le pic qu'ils ont dit. Ils ont fait leur propre évaluation. Il faut 85 millions de dollars pour organiser les élections. Les Américains ont été très clairs. Ils n'ont que 15 millions de dollars. L'Union Européenne aussi dit qu'ils ont 40 millions de dollars. Je ne sais pas qui va aller trouver le reste là. Peut-être la CDAO. Est-ce que vous comprenez Donc, Inch'Allah, frères et sœurs, c'est une information Moi, je vous ai tout le temps dit, allez-y vérifier. Donc, si vous voyez les camions là, partance vers là, ne comptez plus sur les heures voilà des gens qui sont en train de le mettre en retard. Nous serons obligés de trouver de l'argent. Parce qu'eux là, ils ne seront pas là. Ce n'est pas eux qui vont organiser les élections. Oui, Maury sait très bien que ce n'est pas eux. Ce n'est pas Doumbouya là. Je le dis, c'est un élément des forces spéciales. Quatre mois avant qu'il me l'a dit. Ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Que ce soit très clair pour les gens. Maintenant, ils veulent créer le chaos. Ils veulent nous fatiguer. Pourquoi brûler ces urnes-là, Maury Pourquoi brûler ces urnes-là ces urnes-là sont bonnes. Ce sont des très bons urnes. Les urnes-là n'ont rien, absolument rien. Pourquoi envoyer toutes les urnes à Caléa Pourquoi Si je, si je mens là, alors pourquoi vous devez regrouper toutes les urnes à Caléa Dites-nous, est-ce que toutes les élections, tout, toute la Guinée doit aller à Caléa, se mettre en rang pour voter Non. Pourquoi vous ne laissez pas les urnes dans, dans toutes les préfectures Pourquoi vous ne laissez pas les urnes -là dans les centres d'installation Là où on les a regroupés. Pour que depuis le temps de l'Ansanaconté, c'est comme ça. Après les élections, là, on garde les urnes là, dans les camps militaires, dans les magasins des camps militaires. Donc, chef frères et sœurs, Mori Kondé, tu seras tenu responsable de ces dépenses-là. Voilà, ce n'est pas ton argent les urnes-là. C'est l'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable guinéen. l'argent-là, c'est notre argent, ce n'est pas même l'argent d'Alpha Condé. Ce n'est pas l'argent du PRAC, c'est l'argent du contribuable. Tu es ministre de l'administration du territoire. Tu iras en prison. Tu seras le premier responsable, le premier qui ira en prison à cause des tueries. C'est toi qui as mobilisé l'armée. C'est toi qui as mobilisé cette armée. Yaka, comment merci, C'est toi qui es responsable de cette tueries. là Tu es là, toi et Gomu. Parce que Gomu a été très clair. Gomu dit, s'il si y a une manifestation, il y aura des morts. Comme lui sait qu'il y aura des morts, c'est à cause qu'il a dit. Donc s'il si y a des morts là. Donc, on le tient responsable. Mais celui qui a mobilisé l'armée, c'est toi qui a infiltré les jeunes parmi les gens. Toi, mouris. C'est toi, les enfants qui avaient les machettes, les contre-manifestations, l'idée est venue de toi. Donc, tu es tenu responsable. Tu es le responsable de ces assassinats-là. Donc, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Tu es responsable. On va dire si c'est combat, tu le monosoffres. Tu es responsable de ça. Et voilà encore, tu veux apporter une perte à la Guinée. Tu veux créer des dépenses à la Guinée. Vous savez très bien que vous ne n'organiserez pas les élections. Vous savez très bien que vous allez bientôt quitter. Ce n'est pas un problème de Mofas. Laissez Mofas de côté. Moi, je ne me base pas sur Mofas. Je sais que ce n'est pas Doumbia qui ira aux élections. Ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections. Je le sais très bien. Mais pourquoi brûler les urnes Vous êtes des assassins. Mais je pense que la communauté internationale, vous êtes là, assis, le représentant de l'Union européenne à Conakry, l'ambassade de l'Israël à Conakry. Vous avez vu comment ils ont tiré sur des enfants. Sept morts. Sept morts en combien en deux heures de temps. Il y a eu sept morts. Il y a eu sept morts en deux heures de temps. Des enfants abattus devant le monde entier. Quand j'ai quand vu la tête ouverte de cet enfant-là, je me suis dit que c'est un film. Non. Pour moi, c'est un film, quoi. Un film où, où on s'y pose. Je pense, vachement, mais c'est lorsque j'ai j'ai vu même le frère de l'enfant réagir sur les réseaux sociaux-là. J'ai compris, why. Et voilà, Monsieur Gawal qui vient dire ce qui t'attend pour reconnaître les faits. Gawal t'attend. Gawal t'attend pour reconnaître les faits. Gawal t'attend pour reconnaître les faits. Mais Gawal, je te comprends. Tout le monde connaît ton patron. Toi, tu as un seul patron. Tu as un seul patron dans le CNRD. Allô Allô Allô Tu as un seul patron dans le CNRD. C'est connu de tout le monde. Tu comprends, non Un seul patron du CNRD. T'as compris Voilà. Voilà. Un seul patron du CNRD, c'est Idi Ami. Tu as raison de dire que, comme les gens ont vu un militaire là, s'il est responsable, tu dis que s'il est responsable là, que la justice s'occupe du gars là, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Retenez ça, mon beau, comment vas-tu à lui, Comment vas-tu Retenez ça. Vous allez payer le prix le plus cher ce que vous êtes en train d'endurer. Moi, je pense que les gens, Dieu a aidé le post Fakonde. Les gens se sont rendus compte que devant le monde entier, nous avons mis C'est les assassins du temps du post Fakonde. Les assassins, les vrais assassins du temps du post Fakonde. Moi, je vous ai dit, pourquoi Dumbuya ne veut plus ramener les paix? Vous avez parlé, de, vous avez parlé de, de, de, de, de P.A. là. P.A. P.A. P.A. Il lui dit qu'il n'est pas dedans. Il sait très bien parce qu'il n'a pas d'élément envahi au P.A. C'était ces éléments-là qui étaient dans les PA. C'est eux-là qui assassinent les gens. Vous avez vu, hein, allez-y voir la vidéo. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Des jeunes militants en train de tirer comme ça à bout portant. C'est comme ça. Donc, portez-vous très bien. Mori Kondé, non seulement tu es responsable. Moi, je, moi, je n'écoute pas les médias-là. Je dis devant le monde entier, tu es le responsable, le premier responsable de ces tueries-là. Tu es le ministre de l'administration du territoire. C'est toi qui avait, c'est toi qui a réquisitionné l'armée. C'est toi qui, a, devant le monde entier, qui réquisition de l'armée. Si l'armée abat quelqu'un, c'est que tu es le responsable. Si un militaire tue quelqu'un, tu es le responsable. Et ton premier ministre là, ton chef du gouvernement là, c'est lui ton chef, il a dit à, devant la, la, la, la, la, la représentante de l'Union Européenne que si à si manifestation il y aura des morts, devant vous, madame de l'Union Européenne là, vous, l'Union Européenne là, vous, devant vous, Gomoua a dit devant le monde entier, que si les gens sortent là qu'il y aura des morts, As compris, non? Donc, portez-vous très bien. Et je, je salue la souffrance dans le cœur. Je, je salue la souffrance de deux personnes. Il y a deux personnes qui souffrent dans, au, fond de, au fond de leur corps, au fond de leur cœur. Qu'Allah continue à faire souffrir au fond de vous. Jena Idi Idiamine, tu avais deux jours comme ça, tu souffres. Tu pensais faire du mal à, à Sadiba. Tu as vu aujourd'hui là, Doumbia tu, tu, tu, tu n'est pas eh, d'accord avec toi. Amara est ministre secrétaire général. Amara sait depuis hier, là, depuis qu'il a été général, là, il sait ce qui se passe dans les deux jours. là. Dumbuya est en train de vérifier le détournement d'argent. Il est en train de vérifier la fête drogue là. Ce n'est pas Dumbuya qui vérifie la drogue. Ils ont remis la liste à Dumbuya. Voilà, ils ont remis la liste à Dumbuya pour ceux qui sont en train de... C'est-à-dire les personnes qui sont en train de gérer la transaction de la drogue dans ce pays-là. toi, Yaro, tu sais qu'il y a ton nom dedans. Depuis le temps, je dit depuis le temps, depuis le temps de Dadis, là, ton nom a été cité. Le procureur est là-bas. Le document est là-bas. Ton papa, le, le, le premier trafiquant de drogue, le temps de l'encerre à -en Ton papa, le vaurien, le vieux vaurier qui n'a rien fait chez nous, là. Je sais qu'il ne peut pas aller aux États-Unis. S'il voyage, là, ils vont le prendre et le mettre en prison. Tu le sais très bien. Ton père ne peut pas voyager. Tu es le fils d'un narcotrafiquant hein, Amara. Aujourd'hui, là, tu souffres. Ce tu sais qu tu sais que Doumuya veut, là, ça va marcher. Doumuya veut t'envoyer à la place de Balasamura. Il veut t'éloigner, t'éloigner, t'envoyer. Mais comme Dumbuya ne pas par, par non pas, ils ne n'ont pas par compétence, sinon toi tu es allé à l'école jusqu'à quel niveau. Mais celui qui, celui celui, l'homme qui s'est remplacé là, <rire> Bala ben, là, c'est un tapissier. Toi au moins tu as fait, tu es allé à l'école primaire. Voilà, mais Bala, là, lui c'est un tapissier. Il a quitté de l'état de tapissier pour se retrouver quelque part là. Tu as compris, c'est Koukou. Aïe, c'est Koukou. Comment vas-tu Donc, Tu comprends, non Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis en train de faire la liste des responsables des assassinats. là. En tout cas, le premier, là, c'est Gomu. Le numéro 2, c'est toi, Mori Kondé. Mais comme tu veux brûler les urnes, il faut les brûler. Les gens vont entendre parler ça et je viendrai vous montrer les images. Donc, portez-vous très bien, on est ensemble. Donc, famille, la principale information, Morikone, sous l'aide de Mamadi Doumbouya, ils ont réquisitionné tous les soldats des forces spéciales du camp de Kalia pour aller ramasser les urnes dans toutes les préfectures. Et vous savez très bien que les urnes, là, se trouvent dans les camps militaires. Les urnes se trouvent dans les camps militaires. C'est quoi, Dieu merci, c'est quoi Merci, mon frère. Voilà. Et c'est voyez. Donc, les urnes se trouvent dans les camps militaires. Et Mori, à travers Doumbouya, a réquisitionné a les forces spéciales de camp de Kalia. Les enfants là, avec les camions, les camions de l'armée là, vont aller récupérer toutes les urnes. Ils ne récupéraient pas les urnes là. Parce que si vous voulez aller aux élections, pourquoi aller prendre les urnes qui se trouvent déjà dans les préfectures Regardez-vous aussi, vous aussi, analysez si vous voulez organiser les élections, si vous voulez aller aux élections, les urnes qui sont dans les préfectures, là, pourquoi aller les déranger Pourquoi aller les chercher Pourquoi aller les regrouper toutes au camp de Caléa si vous voulez aller aux élections Hein Si réellement vous voulez aller aux élections, on récupère les urnes dans toutes les préfectures, on en va à forêt Carrière, on met dans un hangar et puis on provoque un accident. On dit non, les urnes là sont brûlées. Ceux qui veulent aller aux élections palmaires. Ou bien je m'en parle. C'est la vérité. Pourquoi récupérer les mobiles Comment vas-tu récupérer les outils dans toutes les préfectures. Là, pour envoyer forêt carré pour brûler. Les gens avaient les élections. Vos petits communicants, là. les petits communicants là. KR, là, moi je, te, moi je te. Je te laisse. Tu es un enfant, tu es un bébé. Toi, tu es un bébé. Le jeune frère de. De sans foi tu es un enfant, tu es un bébé. Quelqu'un m'envoie ta vidéo, je lui ai dit de ne plus m'envoyer ta vidéo. Voilà. Je lui ai dit de ne pas m'envoyer ta vidéo. Brigitte, comment vas te m'asser, chérie? Comment va-t-il? il ai de mourir. Mon frère de sang, Bakaronoye, respect à toi, Bakar. Et je le répète. Hein? Toi, tu es un enfant. Tu dis que les manifestations sont organisées pour. C'est pour. C'est pour.. C'est-à-dire nous organisons les manifestations c'est pour demander ça, les manifestations c'est pour le départ de Doumbouya c'est pour provoquer le départ de Doumbouya. Toi qui criais sur la toile que tu es un démocrate. Toi que tu es un démocrate. Je pense que tu sais comment Doumbouya arrive au pouvoir, espèce d'ordure. Tu sais très bien comment il arrive au Tu sais très bien comment il arrivé au pouvoir. Je pense que c'est toi qui es là, c'est toi qui es parti voter pour le mettre là-bas. Tout ce qui se passe comme ça, là, c'est pour, pour que tu chutes, c'est pour, pour te remplacer. Il a été élu par qui Moi, Benito, là, si j'étais si un soutien de Dumbuya depuis le départ, avant qu'il ne soit, eh, qu'il ne fait le coup d'état là, s'il le fait là, je viendrai le dénoncer. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas le travail d'un démocrate. Je ne peux pas soutenir Alpha Condé, qui est démocrate, ou bien soutenir Sebla Lengalo, qui est démocrate. Si c'est fait un coup d'état, je viens de dire que c'est loup, c'est ceci, là. Non, je ne le ferai pas. Si c'est loup, c'est loup que je connais qui est démocrate, en tout cas, il n'a pas d'armes, c'est loup devient président, à travers un coup d'état là. Pour moi, là, n'est plus un démocrate. Je vais attaquer c'est loup. Si Alpha Condé a pris le pouvoir par les armes, moi, je ne viendrai pas soutenir Alpha Condé, parce que il a fait un coup d'état. Alpha Condé n'est plus démocrate devant moi. Mais comme il est... Vous avez vos mangements là. Vous, vous gagnez votre... Vous, vous, hein? Les mangements là. Moi, je ne vous comprends pas. Coach, coach comment vas-tu Moi, je ne vous comprends pas. Voilà, aujourd'hui, tout le monde nous respecte. Il n'y a pas un communicant, un activiste d'Alpha Condé qui n'est pas respecté aujourd'hui. En tout cas, ceux qui sont restés fidèles au RPG, au professeur Alpha Condé, Tout le monde est respecté aujourd'hui. Tu sais le pourquoi tu sais pourquoi, petit, euh, KR. United, -Eh, bah, comment vas-tu? KR7 euh, ou K, -R K, -R K -R je ne sais pas comment, petit. Tu sais que moi, je connais bien ton papa à Daboula. Ton papa est mon oncle qui m'a éduqué là était comme ça avec l'ancien préfet Dabola Je ne rentre pas dans ces détails-là. Ne caille mon Voilà. Ça, vous, avez, vous avez le double langage, donc ce n'est pas important. Merci, Palmer. Respect à toi, DG, ça court double langage. Toi, tu dis que tout ce qui se passe dans ce pays-là, que c'est pour demander le départ, tout est organisé pour, pour le départ de Doumbouya. Doumbouya, là, c'est les Guinéens qui l'ont élu, hein, selon toi. Mais tu as vu comment on a abattu sept jeunes. Toi qui criais que tu es démocrate, sept jeunes ont été abattus par les militaires. À bout portant comme ça, sept jeunes. Si tu es conscient, là, si tu es conscient, là, même si tu aimes Doumbia là, tu devais dénoncer ça. Mais tu as vu Tatakourou. Tu as vu Tatakourou? Les bêtises de l'armée là. Tatakou dénonce ça. Voilà pourquoi, moi, des fois, je suis un peu d'accord avec Tatakourou. Les bêtises de l'armée là, ils dénoncent ça. Toi, le démocrate là, tu as vu, ils sont en train de ramasser les urnes dans toutes les préfectures pour les envoyer à Forecaria quelqu'un qui est en train de ramasser les urnes là, pour les envoyer à la est-ce est, est que les gens, veulent euh, ça dit, le grand, les des élections Non. Comme il a été élu, là, lui, lui, il a été élu, quand tout est fait pour, pour qu'il pour, pour qu parle, là, il faut te calmer. Il n'ira nulle part. c'est comme ça. Aujourd'hui, là, quand Jérôme Saliba partait chez lui, à à Kuntia, là. Quand il est parti aujourd'hui, il a quitté L'André, Il est parti doucement aujourd'hui à, à Il a dit à la passation de service, je ne vais pas me laisser faire. Il fallait le toucher parce qu'on voulait le toucher. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Aujourd'hui, il a quitté doucement. Nadia, comment Il a quitté. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Doucement. Les gens étaient surpris, hein. Il était à l'Andrea, il est sorti. Il y avait un seul pick-up derrière lui. Il est parti chez lui. Il est parti, il est rentré chez lui. Mais là, celui qui est garçon là, il est là-bas, il est, là il est là à Kuntia. Allez-y le trouver là-bas. Celui qui est garçon. il est resté à Beaufer, il a eu ses propres problèmes. Bala là, la façon dont Bala faisait disparaître les enfants des gens là, bientôt le monde entier va entendre que Bala a disparu. Il n'y il faut rester à gueuler sur la toile. Pour non, quand on a dit continuez vos travaux. Les projets sont arrêtés comme ça. Alors. Tous les projets sont arrêtés. Les petits projets qui fonctionnaient là, c'est fini. Tous les projets sont arrêtés. Regardez les projets. Tout est arrêté. Viens montrer les projets qui sont en marche. Allez-y à l'aéroport de zédo Allez-y à l'aérodrome de Farana. De et partout là où on a posé les premières pierres là je pense que les travaux continuent allez y voir je pense que les travaux continuent très bien même n'importe quoi allez y voir les travaux continuent même vraiment partout on a posé les premières pierres là les activités continuent très bien même allez y voir bande de vailloux, des menteurs comme ça là pose des premières pierres je n'ai pas parlé le premier ministre Dr Gomou a posé la première pierre de l'aéroport international première pierre de l'aéroport première pierre de tel Allez-y voyez, ils sont en train de travailler. Bande de vailloux. Portez-vous très bien. Vra vraiment, vraiment, Yannick. Vraiment, Yannick. Non, Nadia. Nous, je te le jure. Hein. Moi, je vous laisse. Moi, je, moi, je, rentre, je rentre chez moi. En attendant, souffrez. Vous allez souffrir. Vous allez.. Le problème, c'est que moi, je ne vous comprends pas. Vous, les petits communicants, là, c'est-à-dire, vous, votre souci, là, c'est le fait que nous avons, avons pu vous... C'est-à-dire, les communicants, les activités du RPZ là, ont maîtrisé même votre propre camp. Nous avons fait de sorte que même les, les miettes que vous gagnez avec Doubia là, ils ne donnent plus ça. Même Amara, ils ne donnent plus l'argent aux communicants. Voilà où qui est là-bas, là, là. Regardez, à Yambébraga, Voilà où Oulada, là-bas. Là voilà ou tout ça là demberraga demberr tous les jours lui n'a pas lui n'a pas que ce soit de si c'est pas Mandé Anne Mandé la comme la Guinée appartient au Mandé là voilà non moi je demande à tout le monde pardon qui tombe dans le mensonge allez y voir toutes les toutes les poses des premières pierres là si un seul projet Wallaï est Arrêtez. Tous les projets sont finis. Tous les projets sont arrêtés. Ils ont soulevé tout comme ça, là, pensant qu'ils ils auront des financements. Allez-y vérifier. Pose des premières pierres. Premier Gomo avec son gros ventre là, un homme enceinte, son ventre là comme ça. Pose des premières pierres. Pose des premières pierres. Le premier Sougomou a posé premier premières pierres. Hein? Il a posé premier premières pierres. J'ai recollé. Bientôt l'aéroport. Première compagnie. Allez-y voir. Première compagnie. Deuxième compagnie aérienne. Allez-y voir. N'importe quoi, quoi. de de hein. J'ai dit, vous allez chercher Alpha Condé. Hein? C'est comme ça. Vous allez chercher Alpha Condé comme ça, là. Alpha Condé, là, lui, il est tranquille. J'ai dit à tous ces détracteurs-là, il est assis dans sa ville là-bas, dans sa maison, tranquillement. Il est en train de vous gérer. Je l'ai dit depuis. depuis Alpha Condé, là, il va rester quelque part avec une clé comme ça, automatique, en train de vous gérer. En train de vous gérer. Mon numéro, c'est le 215-779-6734. Euh, si tu n'es pas aux États-Unis, tu mets 001-215-779-6734. Euh, Ma sœur chérie, comment vas-tu? Aujourd'hui, là, même, même vous qui gueulez pour Doumbia, vous n'avez même pas à manger. N'oubliez pas il n'a plus d'argent à vous remettre papici. Si. Papici, si vous le demandez. Ils n'ont plus d'argent. L'argent là, il n'a plus d'argent à vous donner. Il n'a plus d'argent. Même Dumbi Amara, mais Amara, il a des problèmes. Ce qui me plaît là, ils ont posé toutes les premières pierres là. Et puis tout est arrêté. On est là. Maintenant là, vous allez partir lever les premières pierres là. Pour remettre au moins les pierres à leur place. Portez-vous très bien. Mais Mori, Mori Kondé, il faut brûler les urnes là. Kondé va brûler les urnes là. Pour dire que... Pour, hey, Kondé, tu as entendu ce que Charouette. Moi, j'aime beaucoup Charouette. Charouette a dit la vérité à tout le monde aujourd'hui. Grand frère, j'ai quitté, merci pour, pour, avoir, pour avoir donné raison à Benito. Tu m'as tagué là-bas là, là où il faisait son, son entretien. Puis, tu m'as tagué. C'est toi qui m'as tagué là-bas là. Tu as dit Benito avait raison. Charouette vous a dit que, que, la, que les, toutes les promesses d'argent là, toutes les Merci beaucoup, Merci, merci. Voilà, Yannick a écrit mon numéro. Toutes les promesses. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Charles White. Charles White dit que toutes les promesses là, jusqu'à là, il n'y a pas d'argent. Donc, il paye, il paye les juges là par, avec l'argent du fonds de développement. Il y a un fonds de développement Il y a un fonds de développement Vous avez un fonds de développement oh. Portez-vous bien, Andy.